Aujourd'hui, le 27 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des unités du groupe de troupes occidentales ont infligé des dégâts de feu à la main-d'œuvre et à l'équipement ennemi dans les zones des colonies de Novozlovskoye de la République populaire de Luhansk, Dvurekneia, Gryanikovka, Mazutovka, Olsenma, Limopervi et Sankovka de région de Kharkov. Au cours de la journée, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, Trois véhicules de combat blindés et deux voitures ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Kranolimansk, des opérations actives d'unités du groupe de troupes centre, des frappes de l'aviation opérationnelle tactique, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds ont frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Yampolovka et Torskoye de la République populaire de Donetsk, Chervonopopovka, Chervon et Yandibrova de la République populaire de Luhansk. Les pertes ennemies par jour se sont élevées à environ 140 militaires ukrainiens tués et blessés, trois véhicules de combat blindés, trois véhicules, un obusier automoteur Vuzdika et un obusier D20. Dans la direction de Donetsk, à la suite de la poursuite des opérations offensives des unités du groupe de forces sud, appuyées par des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds, plus de 250 militaires ukrainiens, deux chars, quatre blindés et des véhicules de combat, cinq véhicules et un obusier D ont été détruits chaque jour. 20. Un dépôt de munitions de la 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché près de la ville d'Artmovsk dans la République Populaire de Donetsk. Toujours dans la zone de la colonie de Novomarkovo dans la République Populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Dans les directions sud-donetsk et Zaporozhye, des unités du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vugleda, Nikolskoye. Prochistovka de la République populaire de Donetsk, Kizlyngay, région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élevaient à 95 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés, une voiture, trois camionnettes et un obusier de 20. Un dépôt de munitions a été détruit près du village de Chervenoe, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, quatre véhicules et deux obusiers de 30 ont été détruits à la suite de dégâts d'incendie par jour. En outre, un dépôt de munitions de la 63e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Snijerfka, dans la région de Mykolaiv. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 98 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions, de tirs, des effectifs et du matériel dans 173 districts en une journée. Dans la zone de la colonie de Brovary, dans la région de Kiev, le centre de renseignement électronique des forces armées ukrainiennes a été touché. Dans la région de la ville de Khmelnytsky, le centre opérationnel des opérations spéciales Ouest a été touché. En outre, un lanceur automoteur ukrainien du système de missiles anti-aériens 1 a été détruit dans la zone de la colonie d'Andrivka, et une station radar de détection de cibles aériennes volant à basse altitude 36D6 a été détruite dans la zone de la colonie de Bropoli de la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples imar en une journée. En outre, cinq véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Kremneia, Stelmakovka de la République Populaire de Lugansk, Kremne, Novoandrivka de la République Populaire de Donetsk et Krenki de la région de Kherson. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 390 avions, 211 hélicoptères, 3248 véhicules aériens sans pilote, 406 systèmes de missiles antiaériens, 8058 chars et autres véhicules blindés de combat, 1045 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4228 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8574 unités de véhicules militaires spéciaux.